Merci beaucoup, mesdames, messieurs. Merci tout d'abord de, de m'avoir convié à participer à, à ce colloque qui est extrêmement intéressant. Et merci aux intervenants précédents de leurs témoignages, qui sont des témoignages du terrain, du vécu, et qui viennent vraiment apporter encore plus d'éclairage sur ce sujet. Ce sujet de la maltraitance, hein, qui est un sujet extrêmement important. Euh, qui euh, s'invite régulièrement, si j'ose dire, euh, dans nos discussions. Euh, vous disiez, M. Chassang, je suis effectivement commissaire aux, aux affaires sociales. Euh, cette commission elle a un périmètre euh, très large, dont celui euh, des personnes âgées, sur lequel moi, euh, je suis particulièrement engagée. Et si j'y suis particulièrement engagée, c'est également parce que, quand je suis arrivée en 2017, je suis arrivée en pleine EHPAD-Bachigne. Et euh, dans ma circonscription, il se trouve que j'ai 17 EHPAD. <coughs> Donc j'ai eu la curiosité euh, d'aller voir de manière, euh, quand je dis aller voir, je ne suis pas allée faire une visite de courtoisie avec euh, le directeur. Je suis allée dans les établissements, j'ai rencontré euh, tous les acteurs, j'ai même fait des, des, des, des journées d'immersion avec les professionnels pour euh, justement euh, comprendre ces situations euh, de maltraitance qui étaient décrites. Et euh, je dois le dire, dans les 17 EHPAD euh, de ma circonscription, dans lesquels j'ai passé deux ou trois jours dans chacun d'entre eux je n'ai pas vu de situation de maltraitance caractérisée comme celle qu'on peut lire dans la presse j'ai vu des vraies difficultés des difficultés de fonctionnement, des difficultés de professionnels des difficultés eu égard à ce qui se passe dans un EHPAD, c'est à dire l'avancée en âge avec tout son corollaire de perte d'autonomie et puis cette angoisse certainement qui est l'angoisse d'une fin de vie et j'y ai vu des professionnels très engagés et il me semble que quand on parle de maltraitance et c'est ce dont je vais vous parler, il faut avant tout dire cela parce qu'il ne faut pas donner à penser quand on parle de la maltraitance que tous nos établissements euh, sont maltraitants. Ça me semble être un point de départ essentiel. J'ai vu aussi, je vois madame, des proches aidants très présents et puis d'autres assez désemparés. Alors, en, en 2018, moi, je, je me suis aussi engagée dans cette commission de national de lutte contre la maltraitance et de promotion de la, de la bientraitance. C'est un petit peu de cela dont je vais vous euh, parler ce matin avant de vous parler aussi de ce que euh, nous entreprenons parce qu'évidemment en tant que politique nous avons comme tout à chacun finalement une responsabilité dans la situation euh, qui est euh, la nôtre aujourd'hui dans notre pays qui est une situation euh, préoccupante hein, eu égard à ce que les uns et les autres avaient, avaient pu dire et nous avons nous aussi notre rôle et, et un certain nombre d'engagements, de, de, de moyens d'action qui sont euh, complémentaires euh, de celles et ceux qui ont été décrites euh, précédemment. Donc, si cette euh, notion de commission de maltraitance a été impulsée par la loi de 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement, elle a été mise en place en 2018 par les ministres Agnès Buzin, Sophie Cluzel et par le Premier ministre Édouard Philippe. Il s'agit d'une instance conjointe du Haut Conseil de la famille, de l'enfance et de l'âge. Et elle est également conjointe avec le CNCPH, le Conseil national consultatif des personnes en situation de handicap. Elle a été mise en place, cette commission, le 19 mars 2018. Elle s'est articulée autour de trois enjeux qu'on a évoqués d'ailleurs dans les, les interventions précédentes. Comprendre les phénomènes de maltraitance, y réagir euh, collectivement et les prévenir. Alors une fois qu'on a posé <coughs> ces trois grands enjeux, il faut euh, travailler sur ce sujet. Et au sein de la commission, on s'est attaché dans un premier temps à, à bien mettre en lumière la complexité des phénomènes de maltraitance parce que, euh, on en parle comme ça, euh, et, mais c'est difficile à aborder. Ça correspond à des situations euh, vécues qui peuvent être très différentes. C'est différent eu égard à la personne en question qui, qui subit ces maltraitances, et les situations sont, sont très variées, mais c'est aussi différent euh, en fonction du niveau de responsabilité. Donc, trois axes de travail. Définir, comprendre les phénomènes de maltraitance. Organiser. La coordination territoriale pour le repérage de ces maltraitances et le traitement des situations et partager, valoriser les initiatives citoyennes promouvant la bientraitance pour que naissent, puisque c'est bien ça euh, dont il est question aussi. Il faut que naissent une conscience collective et une vigilance collective eu égard à ces situations. Donc, c'est aussi euh, l'enjeu de cette table ronde, je pense, de comprendre, de se mobiliser face à ces maltraitances dont on parle de plus en plus et. Si j'ose dire, c'est tant mieux qu'on en parle, aussi difficile que cela puisse être, parce que si on en parle, c'est qu'on les regarde. Et je pense que pendant de nombreuses années, <coughs> on en parlait moins, mais on ne les regardait pas non plus. Ça, probablement, ça existe probablement depuis beaucoup plus longtemps euh, que, que l'on l'imagine. Donc, jusqu'à la loi de protection, euh, la loi relative à la protection des enfants que nous avons adoptée l'année dernière, il n'existait pas dans notre pays de définition unique commune au champ du handicap des personnes âgées et de l'enfance en danger pour parler des phénomènes de maltraitance. Alors certes, il y a une littérature qui est relative à ce sujet, mais elle est aussi assez disparate. Et euh, ces, ces constats de, de manque de, euh, de, de, de définition et, et de vocabulaire partagé pour parler de ces situations ont certainement été à l'origine d'un manque de cohérence et de coordination dans la reconnaissance de ces situations de, de maltraitance. Et si on ne les reconnaît pas, on ne peut pas les qualifier. Et si on ne peut pas les qualifier, on ne peut pas y apporter euh, la réponse adaptée. Et ça, c'était un enjeu très fort de cette euh, commission de maltraitance qui a donc euh, eu le, la volonté de stabiliser un vocabulaire partagé Partagé pour répondre à toutes les situations, donc enfance en danger, personnes âgées, personnes en situation de handicap, mais aussi euh, partagé par tous les professionnels. Et dans le, le champ de la maltraitance, il y a bon nombre de professionnels, et, et, et vous, vous le savez, dans chaque profession, finalement, on a notre vocabulaire. Et dans le champ de la maltraitance, on va trouver des professionnels du champ sanitaire, du champ social, du champ médico-social, mais aussi du champ judiciaire, de la police. Et des acteurs institutionnels. Donc, toutes ces personnes pour travailler sur ce sujet ont besoin euh, d'avoir les mêmes mots pour décrire les mêmes choses. Et c'est vrai qu'un de nos premiers constats a été que finalement, euh, derrière les mots, on, derrière les, des mots identiques, on mettait des choses différentes, d'où euh, le travail pour obtenir une, une définition euh, consensuelle. Alors, définition consensuelle, euh, c'est compliqué à faire. Donc pour cela, euh, la commission s'est appuyée sur euh, des méthodes, une méthode qui fonctionne, qui est la méthode de la démarche de consensus qui a été formalisée par la HAS. Et qui euh, consiste finalement à mettre autour de la table un certain nombre d'experts des différents champs euh, concernés et des différents acteurs qui vont euh, venir œuvrer sur ce sujet pour s'accorder sur euh, une définition. Ça a pris du temps pour faire cela. La commission a travaillé de novembre 2019 à décembre 2020. Alors, bien sûr, il y a eu une interruption entre les deux, puisqu'il y a eu le mois de mars 2020 qui, à partir du mois de mars 2020, on a été évidemment, comme beaucoup d'autres, empêchés dans nos travaux. Et donc, ce sont ces travaux qui ont permis une définition de la maltraitance. Je, je pense qu'un certain un nombre d'entre vous la connaissent, peut-être pas tous, donc je vais me permettre de vous la relire telle qu'elle a été euh, définie avec cette méthode que je vous ai euh, brièvement euh, évoquée. Et euh, cette, cette définition, il m'est apparu euh, essentiel, et c'était aussi euh, l'intérêt de la Commission qu'elle soit inscrite dans la loi. Là, je vais faire une petite parenthèse technique pour inscrire quelque chose dans la loi, dans notre jargon il nous faut ce qu'on appelle un véhicule législatif. On ne peut pas comme ça inscrire des choses dans la loi. Et donc, euh, j'ai profité de ce texte sur, euh, sur euh, l'enfance pour euh, la faire inscrire par voie d'amendement dans le Code de l'action sociale et des familles. Donc aujourd'hui, cette définition, elle figure à l'article L1191 du Code de l'action sociale et des familles. Que dit-elle Alors, je vous la lis. « La maltraitance au sens du présent code » vise toute personne en situation de vulnérabilité lorsqu'un geste, une parole, une action ou un défaut d'action compromet ou porte atteinte à son développement, à ses droits, à ses besoins fondamentaux ou à sa santé et que cette atteinte intervient dans une relation de confiance, de dépendance, de soins ou d'accompagnement. Les situations de maltraitance peuvent être ponctuelles ou durable, intentionnelle ou non. Leur origine peut être individuelle, collective ou institutionnelle. Les violences et les négligences peuvent, peuvent revêtir des formes multiples et associées au sein de ces situations. Voilà ce sur quoi nous avons travaillé et que nous avons euh, inscrit dans la loi pour nous permettre de poser des mots, MOT sur des mots, si j'ose dire, m -A -U -X. Et, et nous savons, euh, là aussi, il y a beaucoup de, de littérature et assez disparate. Nous, nous savons que euh, la maltraitance euh, sont des phénomènes complexes, euh, multiformes, qui euh, recouvrent des vécus extrêmement différents. Et euh, ça a été aussi un des sujets de travail de la Commission. J'y reviendrai euh, tout à l'heure. Alors, selon votre dernier rapport, le rapport de 2020, le rapport du 39 77 de 2020, sur les plus de 25 000 appels, 83 concernent des appels concernent des personnes âgées de, de 60 ans et plus et 75 des dossiers sont ouverts à la suite de, qui ont été ouverts à la suite de ces appels concernent des faits à domicile. Ça, euh, c'était en 2020 et euh, il, y a, il a été constaté une augmentation de 24 des alertes au premier trimestre 2022 pour maltraitance sur euh, des personnes âgées qui touchent exclusivement les personnes âgées en EHPAD et cette augmentation se confirme malheureusement au deuxième trimestre avec euh, 59% donc ce sont des chiffres qui sont euh, très très préoccupants mais qui euh, pour moi euh, appellent et qui, qui nous doivent nous interroger euh, je me demande à quoi est due cette, cette augmentation dans les établissements. La première question qu'on peut se poser, et si tel est le cas, je dirais que c'est un effet positif des travaux que les uns et les autres mènent sur ce sujet. Est-ce que le renforcement de l'alerte et de la déclaration vient abonder cette augmentation Ou bien est-ce que c'est une, une, est -ce est une plus grande dégradation des conditions dans les établissements à titre personnel, j'ai envie de dire qu'il y a certainement un, un, un peu des deux, mais en tout cas, ce sont des chiffres qui sont euh, extrêmement euh, préoccupants. Bien sûr, ça fait suite à des situations récentes, celles, euh, celles qui, qui ont été euh, faites avec la crise sanitaire et qui ont, qui ont mis en lumière hein, la crise sanitaire, nous a ouvert les yeux sur... Euh, si j'ose dire sur l'extrême vulnérabilité des personnes qui sont en, en EHPAD, nous l'avons vu parce que il y a eu des mesures de restriction de liberté, et, et nous l'avons vu aussi parce qu'un certain nombre d'entre elles étaient en, en incapacité de s'exprimer sur cette manière qui leur a été imposée. On peut le regretter. À l'époque, les décisions ont été prises. Elles elle semblait nécessaire et, et justifiée. Il n'empêche que ça a mis en lumière euh, l'isolement et la vulnérabilité de certaines personnes euh, dans, dans nos établissements. Et, et plus récemment, nous avons pu euh, aussi être extrêmement alertés sur les situations de, de maltraitance par l'apparition euh, du livre euh, des fossoyeurs. En tout état de cause, ces situations, elles doivent nous interpeller parce que nous sommes dans une société en pleine transition démographique et donc la puissance publique est interpellée par ces situations. Selon l'INSEE, le nombre de personnes âgées en situation de perte d'autonomie pourrait augmenter de 22% d'ici 2030 et de 41% de, de 2030 à 2050. Et nous le savons. Euh, c'est dans ces situations de vulnérabilité et quand il y a un lien de confiance entre euh, une personne accompagnée que peuvent s'exprimer et que peuvent survenir potentiellement euh, les situations de maltraitance. C'est la, la vulnérabilité, c'est le terreau, si j'ose dire, euh, de, de, de la maltraitance. Alors. Euh, on peut, plusieurs constats hein, ont été faits par la commission de, de lutte contre la maltraitance bien sûr euh, nous avons défini un certain nombre de, de maltraitances Quatre types de maltraitances ont été définis au sein de, de commissions la première euh, des maltraitances est, une, est plus rare c'est l'acte volontaire conscient qui lui appelle des mesures pénales et l'un d'entre vous l'a dit dans sa carrière de euh, deux situations de ce type ont été vues. C'est vrai, ce sont des situations euh, rares et finalement contre lesquelles il est facile d'apporter une réponse puisque ça appelle le plus souvent une sanction, euh, une sanction pénale. Nous l'avons aussi évoqué à travers euh, vos témoignages. Il y a une autre forme de maltraitance euh, qui est euh, la maltraitance euh, inconsciente, euh, involontaire, qui le plus souvent résulte d'un manque de formation ou d'un manque de prise de conscience de la situation de vulnérabilité dans laquelle se trouve euh, la personne. Et c'est sur ces situations là, on peut, on doit pouvoir y répondre par euh, un accompagnement de la personne maltraitante, en lui faisant prendre conscience de son comportement et puis surtout en l'accompagnant par euh, de la formation, vous l'avez dit, euh, la formation en termes de prévention c'est quelque chose d'extrêmement important. Autour de, la maltraitance, autour de la maltraitance, il y a aussi tout un tas de tabous. Dans les familles, c'est difficile de parler de ces sujets-là. Ce n'est pas assez connu et il y a vraiment des tabous très vifs. Et puis, en, en établissement, il y a des freins. Et il y a des freins essentiellement, enfin, en tout cas, ils ont été identifiés, ces freins, par un manque de connaissance des dispositifs existants pour protéger les lanceurs d'alerte. Parce que c'est vrai que dans les établissements, quand il y a des situations de maltraitance, c'est difficile pour les professionnels de lancer de l'alerte parce que ça peut être associé à une délation vis-à-vis d'un collègue. Euh, ça remet aussi en question son propre comportement. Euh, la personne peut se dire, bah, finalement, et moi, est-ce que je n'ai pas été aussi euh, maltraitante? Donc, voilà, il faut faire la part des choses dans toute situation de maltraitance. C'est là où c'est très difficile. Et puis, il faut, pour lancer l'alerte, acquérir la certitude qu'il y a bien une situation de maltraitance. D'où l'intérêt de ces définitions, euh, cette définition. D'où l'intérêt de ce vocabulaire partagé et d'où l'intérêt de la qualification de ces euh, types de maltraitance qui permettent d'apporter euh, des réponses, euh, une réponse appropriée. Alors, ces alertes, elles sont néanmoins extrêmement euh, importantes parce que vous le disiez, monsieur Tchernikov, nous n'avons aujourd'hui euh, pas énormément de, de chiffres hein, pour nous appuyer sur. Euh, nous savons qu'il y a des phénomènes de maltraitance et les quantifier. Euh, c'est assez difficile quant à les qualifier ça l'est euh, tout autant mais pour autant euh, l'alerte c'est le point d'entrée, c'est le point essentiel pour pouvoir réagir au niveau des professionnels, au niveau des institutions et au niveau euh, de, la puissance, euh, de la puissance publique parce que vraiment sur ces phénomènes qui sont com complexes et dont on mesure mal l'ampleur je, je suis convaincue que, que la réponse elle, sera, elle ne peut être que que, que collective. Alors je vais revenir sur, je vous ai parlé de quatre types de maltraitance, je vous ai évoqué rapidement les deux premiers types et je vais revenir sur les deux autres types de maltraitance qui sont euh, des maltraitances institutionnelles, dites maltraitances institutionnelles et euh, systémiques et euh, de ces maltraitances, euh, je pense et je porte l'idée. Euh, qu'il convient que les politiques publiques s'en emparent. Ça ne suffira pas à, à les régler, mais ça me semble être un point, un point essentiel parce que euh, dans ce type de maltraitance, il y a beaucoup euh, de phénomènes qui s'expriment. et Elles sont euh, la résultante finalement de la complexité de toutes ces situations, mais aussi de tout ce que vous avez évoqué les uns les autres, les questions d'effectifs, les manques d'effectifs, l'attractivité du métier, l'organisation du travail, la modification du profil euh, des EHPAD ces dernières années. La courbe que vous avez présentée était extrêmement euh, intéressante. Quand les EHPAD se sont ouverts, ils accueillaient finalement des personnes âgées, mais qui étaient dans leur euh, euh, globalité assez autonomes. D'ailleurs, ça s'appelait des maisons de retraite. Ça ne s'appelait pas des EHPAD. Et... Aujourd'hui, et aussi parce que nous avons une politique de développement du maintien à domicile, nous avons dans les EHPAD des personnes très âgées, très polypathologiques et très dépendantes. Et force est de constater que rien n'a été changé sur le financement et la gouvernance des EHPAD malgré leur évolution. Et c'est un très, très gros chantier que nous avons à l'esprit. Je n'ose aller plus loin dans mes, in, dans, dans mes intentions de peur de ne pas de, de faire des, des avances. En tout cas, c'est quelque chose d'extrêmement important. Euh, nous, avions, euh, nous avions prévu de travailler sur cette, ces questions de financement et de gouvernance en 2020. Euh, la crise sanitaire est venue percuter nos travaux parce que de toute façon, on ne pouvait pas euh, S'attaquer à des chantiers aussi importants en pleine crise sanitaire. Pour autant, euh, nous avons toujours ça à l'esprit. C'est extrêmement euh, important. Et puis, il y a aussi l'organisation du travail dans les établissements euh, qui certainement euh, est à repenser, à reconsidérer. Et puis, euh, un changement aussi de... de, de, de, de de paradigme. Vous évoquiez tout à l'heure euh, le, le, le cas de la personne qui, euh, qui arrive à 14h et qui trouve sa maman euh, souillée et qui ne comprend pas. Moi, j'ai eu des échanges avec un certain nombre de directeurs euh, d'EHPAD, dont certains d'ailleurs font partie euh, des lanceurs euh, d'alerte, euh, qui me disent Il faut que nous fassions comprendre aux familles que la qualité de, de, de, de notre établissement ne se mesure pas au fait qu'à 10h30, toutes les personnes soient douchées, habillées et là, assises en rang sur une chaise à attendre le repas du midi. Il faut qu'on puisse s'adapter aussi au rythme de vie des résidents et que peut-être une toilette à 14h ou à 15h pour une personne qui le souhaiterait, c'est bien. Mais pour la famille, ça peut être considéré comme maltraitant. Donc, on a aussi toutes ces choses-là à repenser collectivement, c'est une, une évolution qui doit se faire dans les établissements, pour les proches aidants, pour les familles, et bien sûr, qu doit être, euh, qui doit être euh, accompagnée d'un point de vue euh, politique. Mais nous le voyons aujourd'hui, cette maltraitance euh, collective, elle est, euh, elle est prégnante. Elle est, euh, il faut pouvoir euh, lutter contre ça, donc avec un certain nombre de mesures qui sont issues pour la plupart d'ailleurs des travaux de la Commission. Je vous en parlerai euh, tout à l'heure, mais euh, ces maltraitances dans les institutions, j'insiste, c'est ce qu'on appelle maltraitance institutionnelle. Certains même la qualifient de maltraitance gouvernementale. C'est un phénomène compliqué parce qu'il échappe au regard, euh, finalement, de tous. À un moment donné, on est dans ces euh, établissements dans un... où tout le personnel est en contre-valeur. Quel que soit la, le, le niveau d'intervention du personnel, les gens sont en contre-valeur et pour ne pas euh, inconsciemment se remettre en cause personnellement, on se voile la face et il y a un déni de la situation. Et là, il faut vraiment apporter des réponses dans les établissements, revoir les organisations du travail et revoir aussi euh, les questions éthiques d'accompagnement et de changement de, de, de profond euh, de, de, de paradigme et d'attente. Et Alors, quelles sont les, les propositions, les, les, les mesures que nous pourrions mettre en place eu égard aux travaux de cette commission Il y en a plusieurs. En premier lieu... Euh, il nous faut, après avoir intégré la définition de la maltraitance dans la loi, il nous faut, à mon sens, intégrer dans la loi que la définition de la maltraitance et son vocabulaire soient utilisés pour euh, pouvoir déclarer toutes les situations de maltraitance, toutes les informations transmises. Ça permettra dans un deuxième temps de pouvoir organiser aussi et de le prévoir également dans la loi un recueil euh, des informations euh, préoccupante, Peut être un peu euh, à l'instar de ce qui se fait euh, pour l'enfance et de mettre en place des cellules territoriales compétentes, de mettre en place un observatoire euh, national de la maltraitance pour pouvoir établir euh, des synthèses des données consolidées et, et pouvoir euh, établir un plan pour lutter contre la maltraitance eu égard aux situations euh, que nous aurons pu euh, décrire, analyser, synthétiser et comptabiliser de manière euh, plus euh, consolidée que ce que nous pouvons faire actuellement. Nous avons également euh, besoin de clarifier le cadre juridique du signalement euh, des maltraitances pour pouvoir permettre à tous les professionnels de faire ces alertes nous avons euh, un sujet délicat qui est euh, la, la vérification des antécédents judiciaires des professionnels. Nous sommes en discussion sur ce sujet. C'est un sujet euh, très complexe. Et puis, bien évidemment, et vous l'avez tous dit. Il faut pouvoir développer beaucoup d'actions de formation pour développer la, pré la, la, la prévention et former à la maltraitance l'ensemble des professionnels. Et quand je dis l'ensemble des professionnels, je ne pense pas que aux professionnels qui sont auprès des résidents. Je pense à tous les professionnels d'un établissement et bien sûr du, du domicile. Enfin, nous pensons proposer la création d'une instance représentative qui pourrait réunir l'ensemble des acteurs qui interviennent auprès des, des personnes en situation euh, de vulnérabilité. Et euh, nous pensons aussi euh, qu'on peut, peut limiter les risques de maltraitance ordinaire en inscrivant euh, l'exigence de l'analyse des pratiques dans euh, les fonctions euh, des établissements et des services accueillant euh, des personnes en situation de vulnérabilité. Voilà de manière un peu brève ce que euh, nous portons euh, ce que je porte en tant que député avec quelques-uns euh, de mes collègues, je peux vous assurer que notre euh, ministre Jean-Christophe Combe est très à l'écoute de, euh, de ces questions. Il a d'ailleurs euh, chargé la commission de, de lutte contre la maltraitance de travailler sur une plateforme en ligne pour les signalements de maltraitance des familles et des professionnels, parce qu'on parle beaucoup de maltraitance envers... Euh, euh, on parle beaucoup de maltraitance envers les personnes en situation de vulnérabilité le, le système l'ensemble de la manière de, dont les choses sont organisées crée aussi, peut créer aussi une maltraitance sur, euh, sur les professionnels et il faut aussi que nous puissions en parler ce sont des choses difficiles mais il faut euh, avoir le courage et l'objectivité de regarder ces situations euh, en face alors nous avons au delà de ces travaux nous avons pris un certain nombre de mesures dans les différents projets de loi de finances ces dernières années sur celui de cette année et eu égard à la, à la situation, j'ai envie de dire au, au scandale Orpea qui, lui, c'est vrai, relève de, de, de la maltraitance institutionnelle et systémique, mais avec, si j'ose dire, encore une plus grande acuité parce que, à l'origine de cette maltraitance institutionnelle et systémique, on a euh, des managers du plus haut niveau qui ont construit euh, un système euh, et dans un but euh, quand même essentiellement euh, lucratif. Donc, c'est euh, le summum, si j'ose dire euh, et si je peux me permettre cette, euh, ce terme. Donc, euh, dans notre dernier projet de loi de finances, nous avons euh, inscrit des contrôles contrôle effectué par les, a, les agences régionales de santé, par les départements euh, et par euh, l'IGAS et l'inspection des finances dans euh, l'ensemble des EHPAD. Ça va euh, s'inscrire dans le temps et nous avons, nous avons, euh, nous avons euh, prévu des postes pour cela, contrôle financier et, et comptable. Nous avons aussi renforcé, vous en avez parlé, monsieur tchernikov nous renforçons l'évaluation de la qualité dans les EHPAD. Ce sont des travaux auxquels personnellement euh, que j'avais fait en, en 2018 euh, sur l'évolution de la démarche qualité dans les établissements et services médicaux sociaux, dont la mesure phare était justement la rédaction d'un référentiel commun à ces structures, puisque avant, avant cela, l'évaluation n'était euh, était, était pas sur la base d'un référentiel, donc nous avons renforcé ça avec ce, ce référentiel qui est paru en mars et qui est en application depuis le 1er septembre et nous le renforçons avec l'accréditation des évaluateurs parce que là encore jusqu'alors les évaluateurs n'étaient pas soumis à une accréditation et une habilitation et nous le renforçons avec une exigence de transparence pour que le résultat de ces évaluations soit accessible dans un format simplifié bien évidemment aux familles et aux résidents. Nous avons également prévu des sanctions euh, pour euh, les établissements euh, qui sont défaillants suite à, à suite au contrôle. Et puis, euh, on l'a évoqué également, nous avons, euh, nous nous sommes inscrits dans une trajectoire euh, budgétaire euh, de renforcement des effectifs, 50 000 sur 50 sur 5 ans, pardon. Euh, je sais que c'est pas tout à fait à la hauteur de ce qui était prévu dans les différents euh, dans les différents rapports, puisqu'on est plutôt autour de 80 000, mais j'ai envie de dire que si on arrive à avoir en 5 ans 50 000 postes supplémentaires, on, est, on aura déjà franchi vraiment une étape. Aujourd'hui, dans, dans tous les EHPAD, il y a entre 1 et 4 postes vacants. Ce sont des postes qui sont budgétés, qui sont prévus financièrement, mais pour lesquels on ne trouve pas de professionnels. Donc, certes, il faut créer des postes, mais il faut, en face de ces postes, euh, avoir des filières de formation pour pouvoir euh, les créer. Donc, on s'inscrit euh, dans le temps sur cinq ans avec euh, ces, euh, ces 50 000 postes. Euh, un dernier mot pour euh, vous dire que toutes les mesures qui sont euh, issues des travaux de la Commission de lutte contre la maltraitance, je les porte au sein d'une... Proposition de loi. Nous sommes les députés, euh, un certain nombre de députés actuellement en train de travailler sur une proposition de loi dédiée au grand âge et à l'autonomie dans laquelle figureront euh, les sujets maltraitance avec euh, d'autres sujets qui ont été euh, évoqués, notamment euh, les sujets au, autour euh, du euh, taux d'encadrement, des sujets autour euh, du, du reste à charge. Euh, des EHPAD euh, de l'aide sociale donc euh, nous, euh, nous nous impliquons euh, de cette manière pour au niveau euh, qui est le nôtre qui n'est pas le niveau de terrain euh, que, que vous avez précédemment décrit nous puissions euh, vous aider euh, à pouvoir euh, lutter contre ces phénomènes de, de maltraitance c'est vrai que nous notre rôle c'est euh, de créer euh, les conditions euh, de euh, la bientraitance, c'est un c'est un sujet euh, délicat, compliqué, c'est un chemin euh, de, de longue haleine, c'est complexe et quand on aborde le sujet de, mal, de la maltraitance, il faut le traiter avec euh, beaucoup de délicatesse, eu égard aux conséquences que cela emporte. Je pense euh, en particulier aux professionnels, on le disait tout à l'heure, quand on parle de maltraitance, il faut faire attention à ne pas englober tous les professionnels qui, dans leur grande majorité, je le redis, sont plutôt ont plutôt la volonté et, et le souci des personnes euh, qu'ils accompagnent, mais je pense aussi euh, aux aidants, pour en avoir rencontré un grand nombre. Quand on évoque tous ces sujets de maltraitance, et bien pour un certain nombre d'entre eux, euh, ça interpelle, ça interroge et ça appelle même euh, amène même quelquefois un sentiment euh, de, de, de culpabilité. Donc voilà, ce sont des sujets complexes, mais ce que je voudrais euh, surtout vous dire, vous redire, c'est notre volonté d'accompagner tous les professionnels sur ces sujets qui sont des sujets de grande importance, d'une certaine complexité. Nous y sommes très attachés et nous y sommes aussi très engagés. Merci de votre attention.